Voilà, Aujourd'hui les conditions euh, bon, sont plutôt bonnes, hein, euh, vu ce qu'on a vu hier, là, le, le ciel est bleu, euh, il ne fait pas trop chaud encore, euh, la neige porte, hein, le, le rejel est quand, même, euh, est quand même suffisant pour évoluer, hein, on voit qu'à ski on ne traverse pas la croûte, donc ça c'est quand, euh, quand même un bon point, Et, euh, et il voilà, va falloir gérer le timing maintenant pour ne pas descendre trop tard, pour ne pas traverser la, la croûte et s'exposer à un risque d'avalanche. Donc euh, ce qui est important, c'est d'avoir le, le triptyque euh, pelle-sonde ARVA sur vous. Euh, vous l'avez bien oui, Vous avez voilà, la pelle et la sonde Ouais, c'est tout bon. Donc quand euh, votre DVA est en mode émission, ce qui est important, c'est de le mettre euh, minimum 20 cm de votre téléphone portable et, euh, et ensuite quand vous faites une recherche donc quand le DVA est en mode réception c'est important de mettre plus, euh, minimum 50 cm d'accord donc ce que je vous propose là c'est de tester votre DVA en mode émission et en mode réception donc ce qu'on va faire c'est que vous allez basculer si vous savez le faire euh, votre DVA en mode réception alors gardez votre DVA à la main hein, en mode réception moi, je vais me mettre un petit peu plus loin en mode émission et vous allez venir un par un euh, quand je vous fais signe et on va voir si votre euh, DVA me capte bien hein, lorsque je suis en mode émission. OK pour moi, donc vous allez venir me voir un par un. Euh, vous vérifiez bien que votre, euh, votre signal décroît hein, et puis on regarde un petit peu euh, voilà, ce qui se passe sur l'appareil. Je te laisse venir. Voilà, quand tu arrives près de moi, on va regarder le... Si le signal est cohérent, hein, euh, voilà, le, le, le DVA sonne bien, on a vraiment une valeur minime. Donc ouais. là c'est bon, je te, laisse, euh, je te laisse avancer là à 50 mètres. Que le signal décroisse. Okay. quand tu arrives près de moi, on va vérifier que ce soit bien cohérent. Ok, nickel. Je vais te laisser rebasculer en mode émission. donc euh, maintenant on va vérifier votre DVA en mode émission donc euh, voilà le, le mode hein, qu'il faut avoir quand on évolue hein, c'est super important de garder, rester en mode émission d'accord, donc moi je suis en test de groupe donc on s'écarte un petit peu, comme vous êtes c'est parfait là et euh, je vais vérifier donc le mode émission voilà j'attends d'avoir un signal, hop là je vois que j'ai un signal Juste à 1 mètre, hein, ça suffit, voilà, hop, ça suffit, on voit que le, le DVA fonctionne, j'ai un signal. Et voilà, c'est tout bon, on peut y aller.